les informations du groupe de ce soir. Donc, quelles sont les énergies Quelles ont été les énergies du groupe de ce soir Alors, on a été, on a été pas mal dans un, euh, dans un rapport à l'intérieur-extérieur. C'est-à-dire... Euh... Alors, attends. Ouais, voilà. Donc là, heureusement, je fais des notes parce que sinon, je, je n'y arriverai pas. Donc, il y a une notion euh, de notre rapport à l'extérieur. On s'enferme à l'intérieur. Et on crée des sortes de, de constructions de scénarios psychiques de peur du monde extérieur pour éviter d'acter à l'extérieur à travers, euh, travers l'action, toujours. On se cache pas mal de plaisir. Pourquoi Parce que le plaisir, c'est euh, interdit dans la structure familiale. C'est interdit dans l'arbre familial. Et en même temps, on veut protéger, euh, on veut protéger maman. On veut protéger, en gros, symboliquement, on veut protéger notre intérieur de l'extérieur. Pourquoi Parce qu'on trouve l'extérieur extrêmement toxique, euh, néfaste. En gros, c'est euh, la guerre du Vietnam. Hein. Euh, et on refuse que l'extérieur puisse toucher l'intérieur. Et donc, pour ça, on se coupe le, le feu de la Terre, on se coupe le magnétique, on se coupe l'action, notre rapport à l'ego et à l'identité. Euh, et donc, on s'empêche euh, de connecter du plaisir, de désir, de l'envie et notre euh, jouissance de soi. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a vu aussi ce soir C'était euh, la sécurité, l'animalité. Oui, tout ce qui n'est pas rationnel nous fait clipper en gros. du coup, euh, quand c'est rationnel, on peut le contrôler. On peut euh, structurer et densifier une image de soi qui nous permette de rester stable face aux réponses au monde et de se protéger du monde. Et donc, on a il y a une vraie tendance dans le groupe de ce soir à se euh, distancier du monde. C'est vraiment quelque chose qui, qui a été euh, constant dans la structure. Et donc, c'est une véritable fuite de la matière et fuite de qui on est. Alors, une des solutions pour ça, c'est de commencer à te poser de commencer à réellement te poser dans tes ressentis, à te poser euh, dans tout ce qui se meut en toi, de ce que, tout ce qui est mouvant en toi, et de te fonder sur ça pour te faire plaisir, de te fonder sur sur ça, sur ton avidité, sur euh, tes craintes, sur tes peurs, pour faire quelque chose. J'ai bien dit « faire » et de le faire pour toi. Pas pour euh, ta famille, pas pour correspondre que ton. Que, pas pour rentrer dans le moule ou quoi que ce soit d'autre. Alors, il euh, y a des. Ouais, voilà. Et donc ça, c'est aussi en relation avec les choix que tu n'arrives pas à faire. Les choix que l'on n'arrive pas à faire. Alors, euh, ok, voilà ça. On, on, on ne veut pas faire des choix parce qu'on ne comprend pas. Voilà, c'est ça. On ne comprend pas que l'extérieur ne répond pas euh, oui à nos demandes. En fait, on essaie de dominer l'extérieur à un niveau profond, et on s'étonne lorsque euh, les projections que l'on a ne correspondent pas à la réalité de ce que l'on vit. Et que tout le truc, là, parce que l'identité vient, vient bien poser ça. Lorsque je suis dans l'ego, je suis dans mon identité, dans l'individualité, euh, je suis bien en train d'exprimer euh, mes couleurs, ma vibration, mes tendances. Que si chacun fait ça, ça donne un tableau global. Le truc, c'est que comme on est en survie par rapport à l'autre, on essaie de le dominer pour se protéger. C'est ce, ce que je veux dire en disant ça. Et donc, pour les hommes, ça veut dire le rejet du féminin. Euh, wow pour les femmes, ça veut dire le rejet du féminin. Et pour les hommes, le rejet du masculin. Euh, donc, euh, je le répète, on essaie de dominer l'extérieur pour se protéger, pour créer une distance. Parce que si l'extérieur vient à l'intérieur, comme je vous le disais à l'instant, eh ben, on se sent en danger, et on doit se protéger, fuir ou attaquer. Euh... Et donc, on met une énergie folle à contrôler les choses, à se contrôler soi-même pour éviter d'exploser. Et donc, tout ça se place évidemment dans un contexte qui est collectif. Donc, Rapport au, à l'autre dans un couple euh, amical, rapport au collectif au niveau euh, familial, ou au niveau sociétal. On essaye euh, de, se, de contrôler qui on est, de réprimer qui on est pour pouvoir euh, vivre en société à travers des règles. Mais à travers ce côté euh, bienveillant, j'ai n'ai pas d'autre mot. Ouais, c'est bien, bien un côté bienveillant pour l'autre, ça cache la peur de l'autre. Donc, on essaye à tout prix de rentrer dans les bonnes grâces de l'autre pour trouver sa liberté et la porte de sortie de ce jeu, euh, ce, ce, ce Game of Thrones. Alors, euh, ceci étant dit, je pense qu'on est bon. Ouais. Euh, bah voilà pour les énergies du groupe de ce soir tout ce qu'on a fait bouger, tout ce qui a été intégré par, par la structure collective. Parce que, évidemment, je renvoie toujours l'énergie dans le collectif en même temps que je parle. Et de toute façon, ça se fait automatiquement par résonance. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.